Shifumi Ah merde Bon moi j'ai gagné hein Quand j'ai gagné j'ai droit à un petit bisou Ouais mais monsieur c'est pas... Monsieur, venez. Je pensais pas que c'était... Monsieur monsieur, monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Bon bon de diamant goulous Vous connaissez de la folie Alors aujourd'hui tout simplement là On va aller voir des filles On va aller jouer à chifoumi. Si je gagne J'ai droit à un bisou Si je perds j'ai un gage Mettez un max de pouces bleus s'il vous plaît C'est très important Pour faire une partie 8-10 compagnie A plus bon de diamant Ok Walk, paper, scissors oh, ah oui ah I oui. ah oui. Ok, your turn Chi, ah Bon Mi Moi je Moi Vas-y, merci hein. Chifu mi, Tamia, tu fait. Chifu mi. Bon, allez-y, toi. Oh. paper, ah. Ah silence ouais. ah. Ah. Ah ouais. Alors, sortez, sortez, sortez. <rire> okay. Okay. <rire> okay. Okay. Ah, suis en Non ok. allez C'est go mi mi C'est trois manches hein. Allez Rekyu, trois manches manche en une fois Non, non, non, en trois manches C'est trois manches Tout bon, hein. Non, recule. Oh, C'est bon Rekyu, la, la première que ah tu gagnes, mange, Il mange, il mange Rekyu, la première que tu gagnes Il mange, il mange Ok, tu vas perdre Il mange, il mange Ferme-la Ok, okay. Fais ça, chi, mi, on sort mi okay. Shifu fou, mi Shifu mi Ah oh, putain C'est 10, je lui dis hein Je lui dis, hé eh, Je dis hein Vas-y, vas-y Je dis, hein. vas, vas bah, le gage Moi je donne le gage Vas-y, dis-moi Tu vas aller Chez Cartier vous acheté un bref, j'ai acheté un bref, un acheté un bref, j'ai acheté de bref, un bref, le acheté là, bref, j'ai acheté un bref, j'ai acheté lui, le, Je suis là Je j'ai là un bref, là. un bref, Ah oui, d'aller. Ah, okay. J'ai perdu au Shifumi Gap du Brésil. On va voir Qu'est-ce que ça veut dire toi Ça veut dire quoi I love Russia. Ah, oh, ok. Ça va. Shifumi. Ok, t'as un point. Shifumi. Deux points. Oh my god. Attends. Shifumi. Shifumi. Eh hey, mais tu abuses mon gars <rire> Tu abuses ah, Ok. Euh, tu Tu prends une petite danse là devant... de la danse. bon. Ouais. ça bon. C'est non, non. bon. bon. ça commence. C'est mi. Ami tu sors à nouveau, ok Shifu mi Tout va du tout au revoir, Shifu Ça se bien. Shifu Mi. C'est pas, c est, c est pas possible. Shifu Ok. C'est le point véridique. Le Q, fais-le. Ah, Shifu Mi. Bon. bon, après ce dur combat, j'ai mérité, hein, j'ai mérité. Ouais, <rire> C'est pas grave avec you Non, et eh et, eh, eh, eh Je me suis battu quand même pour ça J'ai transpiré là, regarde Merci. Ok, et toi Ok Allez, ciao, ciao <rire> <Okay. rires> <t> Une, <t> un> <rire> Hé hey mais Richou, sérieusement Richou, sérieusement Hé, c'est bon, je te dégage Comme la vidéo, tu lui attrapes la main quand tu sais pas, mais tu fais comme ça, ça. ça. Euh, ça. ça. Ah, Tranquille euh, euh, hein euh, Attends, je vais choisir la personne Non mais attends, pas de savoir qu'on va se Oui voilà, ouais. quelqu'un de tranquille ouais. un homme ou une fille deux, secondes. Un homme Ah oui, Une fille, une fille, oh, c'est mieux c'est les caddies, Didi. C'est d'avoir visionné la C'est les visionné la vidéo Mettez un pouce un bleu s'il vous plaît. Et mettez en commentaire hashtag Team Yamanguru. Faites partie de notre communauté, c'est important. Très très important. Ça. Très important. Et euh, bah mettez un pouce, pouce bleu, il y a beaucoup là. Commentaire, euh, partage, etc. Voilà, et puis voilà.